À J-3 du démarrage de la concertation appelée de tous les voeux par la classe politique et la société civile gabonaise, Pierre Claver Marangamoussavou, président du Parti Social-Démocrate, a tenu à présenter aux Gabonais quelques-unes des attentes que cette formation politique de l'opposition entend porter à la table des débats lors de cette grande messe. Nous souhaiterions, nous, Parti Social-Démocrate, qu'il y ait une coprésidence au niveau du CGE, qu'il y ait une coprésidence au niveau des commissions électorales, qu'il y ait une coprésidence au niveau des bureaux de vote. Comme ça, l'opposition se choisit un ah an, on peut se battre des années pour trouver un an, mais on choisira, on votera pour dire voici la personnalité qui nous semble euh, celle qui devrait nous représenter à la tête du CGE, la majorité également. L'homme de Moutassou est revenu sur le dossier relatif au choix des représentants des partis politiques au CGE qui divise. l'opposition. Tout le monde était là. Cependant, il y a eu une sorte de malentendu qui a fait que la L'ANIPADES ayant contesté la qualité de groupe politique à la PG41 en disant qu'il n'était pas légalisé et donc qu'il ne peut pas rester ou en justice ou tout simplement euh, représenter le, le, les autres partis politiques, cette contestation s'est... Euh, Tourné vers la Cour constitutionnelle, et ce qui fait que la Cour constitutionnelle a convoqué le président de la PG 41. Euh, la PG 41 a tenu à être solidaire de son président et donc euh, de quitter la salle pour aller en direction de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, j'ai expliqué, avec la petite expérience que je peux avoir, Qu'à partir du moment où le ministre nous a demandé de nous retrouver, il n'y avait plus lieu de se préoccuper des querelles passées, et qu'il fallait maintenant se consacrer à bâtir une liste concernant la commission ad hoc, la commission donc commission paritaire, où l'opposition devait être représentée par quatre éléments. Ce forum de la presse aura permis au numéro 1 du PSD de présenter le chronogramme des activités de sa formation politique. Nous avons décidé que pendant la semaine, nous serons dans le Grand Livre-ville. Nous avons quatre équipes qui vont préparer, chaque équipe prépare responsable de, de quelques arrondissements, prépare la venue du président tous les soirs à partir de 17h, dans le grand Libreville Et les week-ends, nous devons aller dans le grand reste du Gabon. C'est ainsi que, dès demain, puisqu'il s'agit déjà du week-end, nous serons à Mouda rencontrés... Euh, les infirmiers, les instituteurs, les enseignants, parce que nous pensons que ceux-là sont des relais efficaces auprès des populations. Ensuite, dimanche, nous irons à Dédé saluer la notabilité de cette petite et belle ville qui nous ont demandé d'aller les revoir une fois la candidature déclarée. Pierre Claver, Marangam, se dit prêt pour les échanges qui vont démarrer le lundi 13 février prochain.